On est à quelques heures de la nouvelle année, je prends un tout petit peu d'avance et je vous souhaite une très bonne année 2023 et comme chaque année, à ce moment-là, je me pose avec vous quelques minutes et je fais un petit peu le bilan de ce qui s'est passé à la fois personnellement, cinématographiquement et youtubesquement sur la chaîne. Donc, petit bilan Bye. 2022 2022 2022 2022 pour moi en termes de création de vidéos ça a été une année de gros changements puisque vous l'avez vu euh, je suis passé à une seule vidéo par jour même si techniquement on a gagné une journée en plus. Parce que du coup, j'ai étendu les vidéos du lundi au samedi, alors qu'avant, je faisais des vidéos du lundi au vendredi et je me laissais le week-end, qui parfois était un peu une carte blanche, genre euh, je fais un petit peu ce que je veux, je mets tout ce que je veux sur la chaîne. Donc ça a été une année très particulière. Euh, déjà, commençons par le bilan cinématographique. J'ai quasiment vu 400 films cette année. C'est un chiffre plutôt honorable. Euh, il est bon de dire que c'est 400 films de manière générale, hein, c'est même les films que j'ai vus à la maison, euh, les films que j'ai redécouverts ou découverts, euh, et les films donc que j'ai vus dans les salles de cinéma. Donc 400 films, c'est une bonne année je trouve, ça permet à la fois d'avoir un éventail assez large en termes de création audiovisuelle et ça permet surtout en fait de réussir à faire la bonne balance que vous verrez ensuite donc dans les tops et les flops. Mais du coup, ça me permet d'avoir un éventail assez large en fait de long métrage et de pas uniquement me laisser la case entre guillemets gros film d'auteur ou gros blockbuster. Parce que c'est malheureusement ce que je retrouve sur beaucoup de chaînes YouTube. Cette sensation qu'il n'y a que les gros films qui sont présents et que les plus petits films, on ne les voit pas. Euh, dans l'ensemble, euh, j'ai réussi à peu près bien gérer cette année. Vous l'avez vu, je crois, de manière générale, il y a quand même eu une grande diversité. J'ai essayé de faire en sorte que malgré la réduction de vidéos qui passait de une par jour, on ne perde pas de vue l'objectif principal qui était de parler de tous les films. Donc je pense avoir réussi à parler de manière générale de quasiment tous les films. Euh, cette partie-là, vraiment, je suis assez content. Parce qu'en termes de cinéma, j'ai eu l'occasion de voir plein de films, j'ai eu l'occasion d'aller dans plein de salles, euh, j'ai eu l'occasion de voir des choses extrêmement variées et différentes, dans des contextes souvent luxuriants et euh, assez joyeux. Mais ouais, dans l'ensemble, j'ai quand même vraiment un sentiment que cette année a été bonne en termes de cinéma, dans le sens où euh, je l'évoquerai un petit peu ensuite lorsque je parlerai des bilans, entre guillemets, de l'année globale. Mais le cinéma était bon cette année. Et du coup, moi en tant que cinéphile, je ne peux que m'en réjouir parce que du coup, je me suis éclaté dans les salles, j'ai passé des super moments, seul ou avec des gens, enfin, vraiment, c'était l'éclate là-dessus. Donc en termes de cinéma pur et dur, ce fut, de mon côté en tout cas, une très bonne année. Maintenant, parlons un petit peu des vidéos, de manière globale. Ensuite, on fera un peu le bilan sur YouTube et sur ce que je retire un petit peu de cette année avec ce changement de format. Déjà, en termes de vidéos, je crois qu'il n'y a qu'à deux moments où je n'ai vraiment rien posté. C'est deux moments où ben, j'étais dans des conditions particulières. Le premier moment auquel je pense, c'est quand j'ai eu mon premier Covid, qui était courant fin juin, début juillet. Là, il y a eu une vidéo que j'ai pas sortie. Attention, rock'n'roll. La deuxième fois, c'est quand je suis parti en vacances. Rebelote, une seule vidéo qui n'est pas sortie. Et là, dernièrement, c'est vrai que j'ai oublié, mais pour Noël... Je me suis permis le 23 de ne pas sortir de vidéo parce que, accessoirement, j'étais en vacances et que j'avais plutôt envie de passer du bon temps avec mes proches plutôt que d'absolument aller voir un film, même si je vous avoue que je me suis posé la question. Mais, au final, la question ne s'est pas posée, je ne suis pas allé. J'ai réussi à tenir un calendrier qui, je trouve, a été euh, par moments assez ricrac. Il euh, y a eu des moments où j'avais tellement la possibilité de sortir de choses que je me demandais si j'allais pas étendre. Il y a eu deux, trois fois où je me suis permis d'étendre les vidéos sur... Quasi 13 jours non-stop de vidéos. Je crois que c'est arrivé deux fois en avril et tout récemment courant fin octobre, début novembre. Je crois qu'il n'y a que ces moments-là où j'avais tellement de contenu à vous offrir que je me suis dit on s'arrête pas, vas-y on fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. J'essaye de vous offrir ce que je peux vous offrir. Donc certes, des fois, on a un peu l'impression que tout se perd, mais vraiment, j'essaye à chaque fois de vous faire le maximum parce que dans ma tête, ça semble cohérent à la fois de vous offrir des vidéos de qualité. Je sais quantité, qualité, choix. Euh, moi, j'essaye toujours de faire la balance, c'est-à-dire que j'essaye d'avoir de la quantité et d'avoir quand même des formats à côté qui restent de la qualité. Parce qu'il y a quand même des formats sur lesquels je passe beaucoup plus de temps et que j'essaie de beaucoup plus travailler pour faire en sorte de vous offrir quelque chose de diversifié et surtout de ludique. Parce que si ce n'était pas ludique, ça ne serait pas très intéressant et je pense que vous auriez rapidement envie de switcher sur une autre chaîne de cinéma. Donc j'imagine que si vous restez sur ce genre de vidéo par exemple, c'est que vous appréciez le format que je vous offre. Mais en tout cas voilà. Et dans la globalité, ce rythme de vidéo me plaît beaucoup plus. Donc je vais le continuer. Peut-être même qu'il finira un jour par se réduire encore plus parce que honnêtement, aujourd'hui il est tenable, au bout d'un moment il ne sera pas tenable. Il y a eu deux, trois fois dans l'année où je me suis posé la question sur le fait de tenir ce rythme, c'est compliqué. Je crois qu'il y a eu un moment, c'était courant juin-juillet, bah justement au niveau de mon Covid, où je me suis dit ah, d'un seul coup quand même c'est très limité lorsqu'on ne peut pas avoir euh, la liberté de ses mouvements. Et la deuxième fois, c'est quand j'ai commencé à ne pas avoir assez de vidéos d'avance, ou en tout cas à ne pas réussir à bien gérer mon calendrier, et où littéralement la vidéo d'Armageddon Time, pour vous faire l'anecdote, euh, j'ai vu le film à 13h15, je suis sorti du film à 15h15, je suis rentré chez moi, j'ai écrit la vidéo, je l'ai tournée, je l'ai montée, euh, et j'ai réussi à la sortir pour 18h. Ça, je le fais pas tous les jours. C'est euh, très compliqué, physiquement, ça demande beaucoup d'énergie, euh, c'est euh, vraiment stressant. C'est pas agréable, je le souhaite à personne de devoir s'occuper de faire une vidéo comme ça parce que réellement c'est un espèce de moment de tension constant et on est en train constamment de se dire euh, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Au final, j'y suis arrivé, mais voilà. Donc, c'est particulier, je le ferai pas tous les jours et peut-être qu'à un moment, si je vois à nouveau, comme ça a été le cas l'année dernière quand je suis arrivé au niveau de la vidéo des Spider-Man et que j'ai pas réussi à gérer mon emploi du temps correctement, si jamais je vois qu'à nouveau ça rebug, je retenterai pas, je laisserai tomber. Mais voilà, il y a un moment où forcément j'arriverai plus à tenir le rythme parce qu'il y aura des choses personnelles ou des évolutions qui vont faire que ça ne sera plus possible. Vous serez tenu bien évidemment au courant. Mais voilà, pour le moment ce rythme me convient plutôt bien et j'ai envie de le tenir parce que réellement je le trouve cool, je le trouve euh, ludique, encore une fois dans le sens où ça me permet toujours de vous donner autant de films et autant d'avis que possible par rapport à ce que je vois. Et ouais non pour le moment on se tient bien. Puis du coup l'avantage c'est le fait de faire une seule vidéo par jour ça permet d'avoir des formats qui viennent vraiment en complément. Je trouve que les rattrapages du coup qui avant pouvaient sembler un peu ridicules avec les pauvres 5-6 films qui se planquaient dedans. Là maintenant on est sur des rattrapages où il y a 12, 13, 14, 15 films. Enfin même des fois 20. Je crois qu'il y a eu une fois où j'ai atteint 21-22 films dans un rattrapage. Là d'un seul coup le format a plus de cohérence. Et pareil pour les poustoles là laisse moi voir. D'un seul coup ils viennent en accompagnement pour mettre en avant des films que j'ai pas eu l'occasion de chroniquer et donc du coup, que je peux mettre en avant au travers d'un petit format. Donc en fait, au travers de ce rythme, je trouve que tous les formats de la chaîne s'équilibrent et ont une logique les uns par rapport aux autres. Donc, ce rythme me plaît et j'espère qu'il vous plaît, parce qu'il va continuer en 2023. Un autre point que je vais évoquer, YouTube de manière à la fois générale et personnelle. On va commencer par général. J'ai pas trop eu de soucis avec YouTube cette année. Euh, J'ai encore une fois la sensation qu'on est trop. Mais ça, on n'y peut rien. C'est l'époque qui veut ça. Et c'est clair qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de YouTubers qui donnent leur avis sur des films. Et de plus en plus de youtubeurs qui avaient une autre, entre guillemets, un autre fonds de commerce deviennent des adeptes de cinéma. Je peux pas leur en vouloir, c'est un format qui aujourd'hui fonctionne, et clairement. Ça semble cohérent. Après, voilà, chacun a son avis. Moi, personnellement, je trouve que, à part quelques youtubeurs qui arrivent réellement à sortir du lot parce qu'ils ne parlent pas de tous les films qui sortent en salle, euh, je trouve que la grande majorité des youtubeurs ont encore une fois ce défaut de constamment parler des mêmes films. Heureusement, il y en a certains qui sortent du lot et qui réussissent à mettre en avant des films qui ont besoin d'être mis en avant. Mais la grande majorité, malheureusement, on est toujours sur ce problème. C'est certes. Je suis d'accord, il faut parler de certains films qui sont très visibles parce que à la fois ça permet d'avoir euh, l'occasion de porter un avis sur quelque chose que tout le monde va connaître mais aussi parce que bah, ça fait partie du quotidien, ça fait partie de l'actualité, c'est important de parler d'Avatar 2 par exemple. C'est important peut-être de parler, euh, j'en sais rien, de Jurassic World, même si euh, voilà, on sait très bien ce que j'en pense. Euh, mais c'est important de parler de ces films-là, c'est important de parler de Top Gun Maverick. Le Top Gun Maverick a été le gros événement de l'année. Mais c'est vrai que c'est important aussi à côté de parler de plus petits films. Et j'ai eu l'impression que peu de YouTubers osent vraiment se lancer là-dedans, parce que soit ils se prennent dans la gueule le côté « bah oui, ça fait moins de vues », mais c'est normal, ce film, euh, personne n'en a entendu parler. Et donc du coup, ça leur fait peur, donc ils vont pas tenter. Faut pas avoir peur. C'est pas grave si ça fait pas beaucoup de vues. Au pire, le gros blockbuster qui suivra, il fera plein de vues. Je trouve ça un peu dommage de constamment avoir besoin de uniquement mettre en avant les gros films. Et je le ressens aussi un petit peu dans les tops et les flops, quand on voit certains youtubeurs ne mettre dans leur top et leur flop que des gros films. Genre Elvis, Top Gun Maverick, Avatar. Il y a d'autres films. C'est un peu dommage. Et après, personnellement, je trouve que. YouTube va dans une direction où moi, en termes de vidéos, je m'éclate toujours autant. Vraiment, au-delà d'avoir pu offrir de nouveaux formats sur cette chaîne cette année, je crois que j'ai offert un nouveau format, un format podcast que personnellement j'aime beaucoup. C'est surtout une plateforme sur laquelle je m'épanouis complètement parce que je trouve qu'il y en a plein qui se plaignent du fait qu'il y a des soucis, en tout cas, de restrictions, de droits d'auteur ou de choses comme ça. Moi, de mon côté, j'ai quasiment aucun souci comme ça. Lorsque j'ai des problèmes de droit d'auteur, je les comprends totalement parce que c'est parce que j'utilise certains éléments audio ou vidéo qui ne fonctionnent pas pour le robot YouTube. Mon gros défaut restant encore et toujours Universal qui a tendance à striker de manière un petit peu abusive dès qu'on se sert d'extrait de leur film. Euh, même si c'est une bande-annonce et que techniquement la bande-annonce, selon la loi française, c'est un outil commercial donc ça peut être réutilisé à des fins promotionnelles. Donc techniquement, une critique, c'est quoi C'est de la promotion du film. Mais ça, Universal, il va falloir qu'il se remette en question un de ces jours. Mais au-delà de ça, j'ai quasiment eu aucun problème. J'ai pas eu de vidéos qui ont eu de grosses restrictions ou de soucis. Euh, mon seul vrai problème personnel, c'est que j'ai vraiment la sensation. Et ça, c'est problématique que sur certains films, il n'y a pas de visibilité. Mais ça, en rejoint le point que j'ai évoqué juste avant, dans le sens où on est trop. C'est que du coup, ben, les gens vont pas s'intéresser à un énième avis surtout quand il sort un petit peu après la veille donc euh, ça de toute façon j'y peux rien ça a toujours été le cas, c'est mon modo, c'est mon credo je suis pas le premier à sortir une vidéo sur un film qui euh, doit absolument être mis en avant mon objectif c'est aussi de le mettre en avant de manière cohérente ça continuera comme ça, je n'ai aucun problème là dessus ce n'est pas mon objectif d'être le premier contrairement à une époque où j'avais tendance à vouloir être constamment le premier à sortir sa vidéo sur tel film euh, mais en un sens, c'était une époque où il y avait moins de youtubeurs, Donc c'était moins la course. Aujourd'hui, c'est plus possible de faire ce genre de course. Enfin, je vous invite à regarder si vous voulez, mais abonnez-vous à tous les gros youtubeurs qui parlent de ciné. C'est assez funky quand il y a des gros films qui sortent, de voir lequel réussit à sortir sa vidéo en premier. Bon, les trois quarts du temps, c'est mes rêves. Mais le reste du temps, c'est assez rigolo de voir à quel point il y a cette petite guéguerre de qui réussira à sortir sa vidéo en premier. Moi, je regarde ça un petit peu loin, parce qu'encore une fois, bah, je ne suis pas là-dedans. Je l'étais, mais je ne suis plus là-dedans. Mais voilà. Mais de manière générale, je trouve que YouTube, ça a été une bonne année. Il y a eu juste ce qu'il fallait de vidéos. Moi, de mon côté, encore une fois, je me suis éclaté. J'ai eu des invités super que j'aurai l'occasion de remercier ensuite. J'ai eu euh, l'occasion de parler de films passionnants, j'ai eu l'occasion de découvrir des films auxquels je ne m'attendais absolument pas grâce aux distributeurs qui parfois ont besoin aussi qu'on mette en avant leurs films et moi je le fais toujours avec un immense plaisir. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment une année que j'ai trouvé très cool sur YouTube et j'ai hâte de commencer 2023 parce que je pense qu'elle va être tout aussi passionnante et j'ai déjà commencé à préparer plein de vidéos pour 2023 j'ai déjà toute une liste de formats qui vont sortir à gauche et à droite et qui vont accompagner les sorties. Honnêtement, j'espère que je vais vous gâter parce que ça devrait être une super année. Et je vais finir cette vidéo par des remerciements, chose que je n'ai pas fait l'année dernière et je m'en suis voulu. Je m'en suis rendu compte après avoir publié la vidéo, mais je n'ai pas fait de remerciements. Cette année, je vais en faire plein. Déjà, je voudrais remercier tous les invités que j'ai eu sur la chaîne. Euh, si je ne me plante pas, j'ai commencé avec Pierre-Emmanuel, j'ai eu Albin j'ai eu Maël tout dernièrement, euh, Renan, mon grand accompagnateur de Disney, j'ai eu Nico, mon <rire> blagueur de l'extrême, qui vraiment a participé à plein de vidéos de cette année, je suis hyper content, Hugo bien évidemment, mon petit sang de la veine, qui ne cesse de m'accompagner dans mes délires, même si c'est de plus en plus compliqué à cause de son emploi du temps, mais clairement on continue à faire ça, Kevin Robic, avec qui j'ai malheureusement pas assez l'occasion de faire de vidéos, mais avec qui c'est toujours un plaisir, Vincent, qui m'a accompagné du coup sur la fin de l'année pour Avatar et avec qui ce fut un plaisir. Lise, un bonheur bien évidemment. Marie, Marie qui m'a accompagné pour un seul film, mais comme chaque année c'est courant de l'été, donc du coup c'est un bonheur de l'avoir avec moi. Euh, Adrien, qui a bien évidemment participé à sa petite vidéo de l'année, mais c'était encore une fois un bonheur. Margot, ma sœur, qui comme toujours m'accompagne pour un film chaque année, mais c'est toujours un plaisir de la retrouver. Je suis persuadé que j'en oublie plein, ça va être l'enfer. Euh, qui est-ce que j'ai pu oublier bah Kevin Mandon, Kevin Mandon, mon petit, mon petit Kevin, qui bien évidemment m'accompagne sur plein de films. Cette année, il m'a vraiment beaucoup accompagné, Kevin. Hein, presque plus que la majorité des invités. Et ce fut un bonheur à chaque fois de la voir, tellement je trouve qu'il qu s'épanouit complètement en termes de, de, de paroles et en termes de... Il s'exprime super bien, je trouve. Et de plus en plus, j'ai envie de faire des vidéos avec lui parce que vraiment, c'est une éclate à chaque fois de parler avec lui de ciné. Et je trouve qu'il en parle super bien. Je suis persuadé que je continue d'en oublier. Euh, si j'en oublie, ne le prenez pas personnellement. Vraiment, c'est que euh, je, je sens qu'il y a trop de gens. Euh, je tiens à remercier aussi tous les distributeurs qui m'envoient des liens. Que ce soit Arthouse, que ce soit UFO, que ce soit Le Pacte, que ce soit The Jokers. The Jokers, c'est des crèmes. jeu The Jokers, ils m'envoient constamment... Euh, tous les films qu'ils ont besoin d'être mis en avant, et moi à chaque fois je leur réponds, c'est un plaisir de pouvoir mettre leurs films en avant. Euh, je suis sûr que je vais encore en oublier, mais euh, je crois que j'ai vu des films grâce à Diaphana, je crois que j'ai vu des films grâce à Memento, enfin, tous ces distributeurs en fait, ils me permettent à moi de pouvoir voir des films assez en amont pour vous préparer des chroniques qui du coup sont à la fois euh, complètes, me permettent de digérer tranquillement les films, et surtout ça me permet de mettre en avant des films que j'aurais peut-être pas forcément l'occasion de voir en salle. Il y a certains des films que je vous ai chroniqués cette année. Euh, si le Distrib ne m'avait pas envoyé un lien, je n'aurais pas pu vous chroniquer le film parce qu'il n'était pas disponible dans ma région. Donc, heureusement qu'ils sont là, parce que grâce à eux, j'ai l'occasion de pouvoir vous montrer des films qui, parfois, ont une distribution très minimale ou parfois même juste de l'ordre de « il faut qu'on sorte le film pour ensuite l'exploiter en vidéo ». Donc, merci à eux, parce que sans eux, je ne pourrais pas vous offrir les... Le catalogue entre guillemets de vidéos que je vous offre chaque année. Donc merci à eux, c'est vraiment un bonheur. Euh, J'espère que j'oublie personne, je crois pas. Merci au 14A aussi, parce que le 14A me prête ses salles dès que j'ai besoin, pour notamment les classiques en quoi. Euh, donc merci au 14A de m'offrir sa salle de cinéma. Euh, je sais que ça va doucement les faire rire parce que voilà, on a un historique ensemble, mais merci à eux. Et je crois que c'est bon. Oui, je crois que c'est bon niveau remerciement. Euh, je remercie ma chérie aussi, parce que sans elle, euh, je ne pourrais pas continuer à faire des vidéos parce qu'elle me motive, parce qu'elle me pousse à, à essayer d'équilibrer ma vie personnelle et la vie sur YouTube et ma vie professionnelle, et sans elle, j'y arriverai pas, donc merci à elle. Euh, et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour du niveau remerciement. Bon ben voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo bilan, j'espère qu'elle vous a plu encore une fois, euh, je vous souhaite une très bonne année 2023. Euh, je vous souhaite énormément de bonnes choses. Euh, J'espère que tous les projets que vous avez en tête vont se réaliser. Moi, de mon côté, je vais continuer à faire en sorte que tous les projets que j'ai en tête se réalisent. Euh, je ne sais pas de quoi sera fait l'année 2023. Euh, J'espère qu'elle sera faite de belles choses. J'espère qu'on aura du bon cinéma. J'espère qu'on aura l'occasion de faire de bien beaux formats sur la chaîne. J'espère encore une fois que vous serez au rendez-vous. Et d'ici là, je vais terminer avec ma fameuse phrase... Je vais continuer à regarder des films parce que c'est bien de regarder des films. Et on se retrouvera bien évidemment ici pour parler de films, de YouTube et de cinéma, bien évidemment. Bonne année à tous